Que, euh, quand j'ai avant un moment euh, arca voulait dire quelque chose il a lâché un e mais sauf que moi tandis que j'avais <rire> un boost screen il a fait un <rire> et du coup on se marre depuis tout à l'heure sur ça arca refait le une <rire> <rire> <rire> vomi La compte de ta mère, la nitro. <rire> ah, d'accord. J'ai cru que c'était l'autre. Alors, on était euh, à ce que euh... je me rappelle. <rire> Désolé pour ce, ce petit truc. Oh merde, c'est bordel. <rire> je peux pas crier comme ça, chez moi pas. Oh <rire> putain, en fait, la tête de Kirby. <rire> C'est à ce moment-là que Arkane a fait le. Euh <rire> ça. Voilà. Voilà, toujours Pete. <rire> C'est vrai. Y a la règle d'ordre du Super Smash Bros. Brawler de Let's Play: pas Pete. Oh <rire> my god! Oh my god, Snake! This is Snake in Smash. Oui! Il a pété. Je le ressens. Alors c'est ça l'odeur qui dégage. Oh shit des wow, t'es pété c'est ça Fais gaffe, il pue. Putain. <rire> <Il> putain. <ça. rire> oh non c'est la... le gog des plueurs là. <rire> oh putain il y a les waifus. <rire> <Il pue ça. rire> C'est ça le Metal Gear <rire> Putain il a changé le Metal Gear Allez on va, voir, on, va faire un, on va faire un combat de cul là, je vais te montrer qui, est, qui a le plus beau cul là <rire> Putain Tasty mm. Mm. Ne bougez pas Mais qu'est-ce qu'on va faire Bah <rire> Mais qui es-tu <rire> Hey, J'ai vu sa petite bite! Oh putain! D'accord. T'as pitch avec un putain de bazooka! Et qui écrase les petits fourmis comme ça. <rire> Moi j'en ai marre du jardinage, allez! Un petit coup de pied! Comment je pourrais faire? <rire> Et! Regarde! C'est le laboratoire de Texter! Mais <rire> putain! Didi! <rire> la la la la la. <rire> Rien <à> branlé. <rire> je ne sais pas ce que je fous ici. <rire> ah mon parapluie! Mais... Ouh... <rire> bah, il a juste cassé la vitre c'est il faut se calmer. <rire> wow. Stop! C'est l'ordi. Ça ne sert à rien <rire> Ça n'a aucun putain de sens Surtout, comment elle a, elle a fait pour apporter ses tasses eh de oui. test J'ai pas envie de savoir ce qu'elle a mis dedans, putain J'ai la technique de jeter un 5 L'apparition la, des, des, des tasses, des bazookas par mon pantalon Étage supérieur. Pendant ce temps... Il mmh. mmh. y a des petits bonhommes noirs qui font du travail des petits noirs qui travaillent! <rire> C'était tellement raciste! <rire> mon dieu! Bon. S'il <rire> Bah, déjà entre Moi, je le. Je le euh, et. Euh, y a des petits noirs qui travaillent! <rire> et. Putain, lequel est le meilleur entre les. Les trois. On va prendre le beau petit cul. Par contre, je me demande, Parce que tu sais, il y a des scènes où, par exemple, t'es obligé de prendre quatre personnages, etc. Du coup, je me suis posé la question qu'est-ce qu'ils font les autres là qui Mais là, je pense que là, il y a une excuse accordée, c'est parce que Peach doit encore ses tasses de café, de thé là. Ah merde Non. Ah je suis. vas je te couvre. Ah merde. Ah ouais, ouais. Je ne rien du tout. Merci, camarade Attends. Oh, ça peut le faire Oh, fait chier Ça peut le faire <rire> Je pense que je vais trouver la... Fait que les mêmes attaques, c'est pénible Mais c'est bien, parce qu'en attendant, je bourre par derrière. Ça, voilà du gosse vas... ce que je viens de dire. <rire> oh, il s'est il faut le tirer <rire> Mon dieu, cette vidéo... Mais qu'est-ce <rire> qui m'arrive Putain Ah, enfin mon bateau C'est moi le capitaine maintenant <rire> Non, ils sont partis où les autres petits noirs là bah, Ils Parce sont il partis chez eux hein. Lui, il est libre <rire> Par contre, c'est quoi cette musique <rire> On dirait une musique d'énime <rire> Dans cette situation, faut-il tourner à gauche <rire> ou à droite <rire> Attends, est-ce que... Ouais, on peut passer directement par là, voilà. Ouais, moi je, je fais le chemin, je veux pas combattre. J'avoue. Non, juste les Céatiques, a que ça comme moment drôle à. Voilà. <rire> ah, attends. J'ai fait suicider un petit blanc là. Un petit blanc Ah, excuse-moi, c'est pour euh, remettre la question sur euh... les petits noirs. Ouh, et l'autre est mort. Ah, et toi aussi Où Oh, oh Qu'est-ce qui m'arrive Oh <rire> C'est un miracle Je m'appelle Olimar, voici mon histoire. <rire> ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc en dessous. Ah, je fais un Falcon Punch sur le bouton, quoi. Le mec il est tellement badass qu'il a envie de faire des Falcon Punch <rire> juste pour des trucs inutiles. Tiens, je vais faire un foc... Falcon Punch quand je tape mes pattes. Putain. <rire> T'arrêtes de mater mon petit cul <rire> <rire> <rire> Oh merde. Bah c'est bon, on fait tous ah. ici hein. c'est horrible oh, un peu content Et moi je veux faire l'amour C'était tellement ça Oh les mains Oh putain, oh, oh ma voix est partie en couille oh. Arrêtez oh, oh, oh putain, elle a fait une tête euh, Donkey Kong là Ah oh, il va me pas saouler Niquer lui sa mère Oh my wamou, Nani non. non Arrêtez Dégagez Oh là, là qu'est-ce qu'il est con Je vous force encore plus Refaites des mêmes 2016 Nani oh. Je brûle au secours Ma vie est triste. Moi qui voulais pas attaquer ces petits robots. Malheureusement, il est contrôlé par un simple bouton de télécommande. Oh non, des mouettes Mais je suis l'unique robe oh, euh... Et je le prends <rire> Et je le prends, Bob dis ah, moi qu'il es un... es qu est en train de... <rire> Attends, mais c'était un robot <rire> Et Olimar on dirait qu'il est déprimé Ah ouais c'est bien Ouais bah moi j'ai perdu ma femme alors bon En plus on dirait qu'Olimar regarde bien la caméra tu sais Qu'est-ce que vous regardez là Sortez-moi de ce jeu, faites-moi un de 4 Diddy Kong il mate le cul de robe. Mais par contre c'est le pire Le pire il peut faire un espèce dong Je dégage de là J'suis... Ah Pu! Saloperie, ça marche pas! <rire> Écoutez mes frères. Sortez de là. Péter, c'est <rire> qui? <rire> Fais chier. Oh! oh. oh. <rire> Le bruit Minou. Je suis de retour, mais en version robot! Falcon... Pe oh je l'ai failli le toucher, ah, Je suis où putain, Ah je mort. Et... Ah putain. Oh C'était une violence, putain Boum Dans la tête pour finir, tiens Et moi j'apparais, pour faire ça <rire> C'est dégueulasse ouais, Est-ce vrai qu'on peut créer des, des niveaux J'ai oublié Des niveaux bah, Vas-y, on va se créer un niveau <rire> Allez, un stage, stage boulder. Bien. Alors, il Take faut imaginer... Home. Alors, il faut créer un nouveau. On va prendre une moyenne. Alors, il faut imaginer... notre map, et voilà. On va faire vraiment les maps. <rire> c'est pas du tout une map Battlefield, écoutez. Mais le truc qui serait drôle, ça serait euh, genre la petite lissade. <rire> ah, yes. Par contre, comment on fait pour euh, dire que... Oh, c'est trop mimi comme son dort. Oui ça <rire> parfait je vais le retirer ça Attends, comment je fais pour dire dégage voilà merci comment je fais pour dire dégage un truc qui serait encore plus drôle ce serait qu'il y a une plateforme de secours genre là et une plateforme de secours ici sauf qu'un truc à savoir c'est qu'il y a des pics entre les deux et même en deux juste ici <rire> Et alors, mmh. le truc à savoir, c'est il y a des échelles juste en dessous pour laisser, pour être sauvé. J'ai pas d'idée maintenant là. <rire> Test on wow. oh, est petits champignons ah, Par contre le bruit trop chelou des champignons Bon. Mmh. Et toi, genre, on passe par là. Voilà Et après, bam Ah ouais Hop, et après pour revenir, hop D'accord, là je l'ai foire, mais... <rire> euh, La map du PQ. Voilà. <rire> C'était nickel. Et du coup, ce que je te propose, c'est de faire quand même un duel... Euh, yes. ...sur cette nouvelle map. Nickel. Et du coup, moi je jouais le... Le petit noir, euh, enfin le Mr Game <rire> le Watch, pour... pour me pardonner de tous mes péchés. Par contre, il n'y a pas d'image, c'est genre euh, écran noir. <rire> je veux pas être raciste, mais... <rire> <rire> Putain. T'as fait une sacrée chute libre. C'était parfait. Putain, je suis saoule le. Je rentre chez moi. Voilà, je vais te montrer que je, je peux être un professionnel. Hop, oui, Aïe. oui, Aïe. Aïe. Aïe. Aïe. parfait. Ah ouais, t'es trop un professionnel. Ah. <rire> Tasty. Ouh.